C'est cette thématique qu'il vient de proposer aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Diaboli. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis doublement heureux d'être parmi vous aujourd'hui euh, pour vous transmettre le, le fruit de neuf mois de travail. Alors tout d'abord, je vous mets à l'aise euh, simplement, il y a dix ans, j'ai eu un cancer de la base de langue.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 j'ai un, une, une planche d'inversion vertébrale et un autre appareil un, pour tracter le dos. Donc ça c'est le moyen de maintenir, euh, je ne dis pas dans, les, dans un état idéal, mais enfin, d'empêcher de, la dégénérescence des cartilages et notamment des fibrocartilages.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 nous, en ostéopathie, la pathologie la plus fréquente du diaphragme, c'est le frénospasme avec abaissement du diaphragme. Donc, au lieu d'avoir 10 cm de course, il en a que 5. Donc, ça appuie sur le foie, ça appuie sur la vésicule biliaire, ça pousse les organes vers le bas, ça appuie sur euh, la vessie, ça appuie sur l'utérus. Vous voyez, c'est donc toute une pile de l'assiette hein, qui, de haut en bas, va provoquer des perturbations